Salut à tous, c'était Prévoyant. Aujourd'hui, on se retrouve avec un nouvel unboxing, toujours avec le couteau bug, toujours très cool. Euh, avec ce colis-là, alors ce, celui-ci, c'est un colis très intéressant euh, par rapport à une vidéo qui est sortie sur la chaîne où je vous avais présenté un petit peu une sorte d'unboxing d'un EDC de voiture, un petit peu tous les équipements que je gardais dans ma voiture personnellement. Après, évidemment... À ce niveau-là, vous pouvez rajouter beaucoup d'autres équipements. Il y a des choses comme le duvet qui n'ont pas été abordées. Euh, et certains commentaires euh, très agréables. Donc vraiment merci. Et en fait, on se retrouve avec ce contenu de coffret. De carton plutôt. Voilà, voilà. Alors, vous l'entendez, ça a l'air de bouger un peu. C'est de la bouffe. <rire> Parce que niveau, euh, niveau rando, on a toujours des choses qu'on n'a pas testées. Et là, je voulais vraiment voir ça. Euh, c'est des plats auto-chauffants, sauf que c'est des plats auto-chauffants en mode rectangulaire, donc pas forcément sur ce que vous avez déjà vu sur la chaîne. Avec le sachet, vous mettez l'eau, vous mettez le sachet, vous fermez, ça fait de la vapeur, ça chauffe, etc. Là, on est sur le même type de vidéo le même type d'équipement, donc c'est de la marque Vicho, j'en ai très peu vu sur YouTube, euh, très peu de personnes en ont, ont parlé de ce que j'ai pu voir, et euh, je me suis dit que franchement ça pourrait être très cool, ça fait référence donc à l'ODC voitures et également à une autre vidéo qui est le Starbucks de la randonnée que j'ai fait sur ma chaîne, euh, des choses qui se trouvent diffé euh, diffic euh, difficilement on va dire, euh, en ligne, c'est un produit espagnol, mais ceci, donc le produit Vicho, on est sur des plats au chauffant. en gros, j'en ferai une vidéo, évidemment, et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez voir ça par rapport à une rando, ou un test nautique, enfin voilà, toutes ces choses-là. Euh, donc, d'un plat qui peut être complètement gardé dans le coffre, ou chez soi, prêt pour faire une randonnée, etc. Euh, très jolie boîte, très, très sympa comme, comme équipement. En gros, vous avez un petit mode d'emploi assez simple ici, qui fait que vous avez simplement besoin de d'ouvrir le dessus, vous ouvrez la boîte. Normalement, à, à l'arrière, vous avez une petite capsule qui permet de pousser du liquide. Ça chauffe et ça fait un auto chauffant en format euh, en format euh, format <rire> Donc vous en avez donc différents types. Moi je m'en suis pris trois. Je me suis dit pour me faire une meilleure idée de ce que c'était, ce serait vraiment l'idéal que d'en avoir plusieurs. Donc là on a. trois pattes, euh, alors peut-être que les contenus sont, les, les boîtes sont les mêmes, je sais pas, faudra que je vérifie ça, mais à ma connaissance, j'en avais trois différents, donc je pense que l'unboxing, l'emballage le, est équivalent sur les trois boîtes, mais c'est que c'est à la surface, où on a des choses différentes, comme ça c'est pour faire quelque chose de plus simpliste, là on a le petit truc, et du coup ce que je voulais vous dire, c'est que c'est des produits de la marque Rayon Rando vous avez peut-être déjà vu ça en ligne et peut-être même que vous avez déjà fait des achats chez Rayon Rando mais en gros c'est un site un peu comme lyophilis.fr qui nous permet d'acheter des repas stérilisés lyophilisés, etc. et d'avoir un maximum de contenu et d'affaires qui nous permettent de justement pouvoir tenir en randonnée et de se requinquer lors du midi donc, euh, voilà, très bon site. En tout cas, pour acheter en ligne, ça, ça se fait sans trop de problèmes. Ta, ta ta Et là, on a ça. plateau chauffant. Donc, voilà, j'ai pris un cassoulet, pâte aux bolognaises et curry et ses légumes. Donc, j'attends de voir. On testera ça euh, en vidéo. Et puis, si jamais euh, c'est de la bonne bouffe, oula, attention, si jamais c'est vraiment de la bonne bouffe, que ça se plaît bien... Euh, et que, bah, du coup, euh, tout fonctionne bien, et bah, je vous conseillerais avec grand plaisir le site Réorando. En tout cas, vous, pour, vous pourrez trouver le site internet euh, en description, et puis, euh, potentiellement, vous aussi, de votre côté, vous faire des achats, et potentiellement tester ça, si jamais vous ne connaissez pas. Donc voilà, j'espère que cette, cette vidéo courte ou longue, je ne sais pas encore, vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, au cas où même à vous abonner sur tout ça. Ça fait très plaisir, je vous le garantis. Et on se retrouve une semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao